Anne cordonnier je travaille au département juridique de la Société Générale depuis 17 ans. Ça va faire 3 ans, je pense, que je m'investis dans des sujets de mentorat et quelques mois avec Daniela. C'est complètement organisable dans, dans, dans ce, entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je trouve que c'est un bon équilibre en tous les cas sur, euh, sur le temps investi, c'est assez souple. Ça fait du bien à titre personnel hein, de, de se sentir un peu utile. Je m'appelle Daniela, j'ai 21 ans, je suis en Master Finance et je suis aussi en stage en secteur bancaire. Anne m'a beaucoup aidée en tout ce qui concerne faire mon CV, faire ma lettre de motivation, enfin toutes les formalités, comment s'intégrer en entreprise. Je n'avais pas du tout les codes professionnels. Daniela m'avait passé son CV à revoir. Donc Là, on avait, on avait discuté ensemble, elle, avait, elle était en recherche de stage, donc j'avais essayé de voir euh, comment un peu aider à orienter un peu ses recherches, voir si je pouvais aussi un petit peu l'aider à trouver. Article 1, c'est une association d'égalité des chances, qui a plus d'une quinzaine d'années d'expertise sur l'accompagnement des jeunes. Donc l'ASO développe différents programmes pour les accompagner de leur choix d'orientation jusqu'à leur installation professionnelle. Le programme de mentorat s'adresse à des jeunes de 18 à 25 ans. L'idée, c'est de mettre en relation ces jeunes avec des mentors qui sont issus de nos entreprises partenaires, comme par exemple la Société Générale. L'objectif, c'est notamment qu'ils aient une relation qui dure sur le long terme pour que le mentor puisse accompagner le ou la mentorer tout au long de son parcours. Ça permet de voir des, des, vraiment des professionnels. Et quand on est étudiant, on n'a en face de nous que des professeurs.